Je m'appelle Véronique Pellet, j'aime les plantes depuis toujours, la nature, les, euh, tout, tout ce qui est la, la découverte de l'environnement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma connaissance des plantes sauvages comestibles qui est issue de mon travail sur le terrain, des livres dans ma bibliothèque assez importante euh, et des, de quelques stages que j'ai fait avec euh, François Couplan. Et tout ça, euh, je, je le transmets depuis 2010 euh, à des personnes autour, autour de moi. J'emmène les gens en balade, ce que j'appelle des balades gourmandes, pour euh, leur enseigner la connaissance des plantes sauvages comestibles. Même cet enseignement m'a apporté des informations supplémentaires, euh, parce que je voyais que les personnes ne comprenaient pas tout de suite. Donc du coup, j'ai cherché comment je pouvais encore mieux leur montrer les plantes sauvages comestibles est ce qu'il était important de dire. Et je le fais avec des personnes qui n'ont aucune connaissance en botanique, c'est important pour moi de pouvoir amener les gens à connaître la nature sans savoir universitaire de base. Ense mon enseignement c'est vraiment un enseignement qui est plus populaire on va dire, ça s'adresse à tout le monde mais c'est vraiment issu de, euh, de la nature, de ce qu'on observe. Nous sommes en plein hiver, j'ai les gants, parce qu'il commence à bien faire froid. Et en fait, c'est la, la période idéale pour euh, récolter les cynorhodons. C'est une plante qui est exceptionnelle pour le les, le froid, les refroidissements. Donc ça tombe bien, on la récolte en hiver, c'est génial. Donc cynorhodon c'est quoi en fait ce sont les là, a trois, un. Ce sont les, les fruits du... du rosier, donc là on est euh, sur un rosier sauvage, euh, ça s'appelle le Rosa canina, celui-là, euh, il y a toutes sortes de rosiers, on en a chez nous euh, dans les rosiers cultivés qui sont faits à partir d'ailleurs du Rosa canina, il y a aussi le Rosa rugosa qui n'est pas n'a pas tout à fait cette forme euh, qui est euh, donc là la, la en fait le, le, le rosier le rosier sauvage a, a cette forme là donc en forme d'œuf avec les étamines sèches à la pointe le le rosa rugosa c'est euh, pareil, c'est un, un cynorhodon aussi qui a une forme sphérique et tous les deux peuvent être, au lieu d'être lisses comme celui-là, peuvent être avec des toutes petites épines. C'est toujours des cynorhodons et c'est toujours comestible et ça a toujours à peu près les, les mêmes propriétés, les mêmes nutriments, les mêmes propriétés euh, intéressantes euh, au niveau médicinal. Pour reconnaître... Un, un, un rosier sauvage avec ses cynorhodons donc c'est un petit buisson comme ça qui va faire euh, dans les, à maturité qui va faire jusqu'à jusqu 2 mètres environ voilà, qui, fait, euh, qui peut faire s'il est tout seul euh, 5 mètres de large ensuite pour le reconnaître c'est une tige ronde avec des épines comme la ronce qui descend comme ça. Des feuilles, alors il en reste une, on a de la chance, une feuille qui a 5 folioles dentées. Ça peut faire 7 folioles, 3, 5, 7, plutôt 5 ou 7. Euh, pour la feuille et la, la fleur de de rosa canina, c'est ce qu'on appelle les aiglantiers, hein, c'est le, le nom du rosier sauvage, c'est l'églantier. Et euh, donc c'est une fleur de la famille des rosacées, donc avec cinq pétales et avec tout un tas d'étamines, les fameuses étamines qui restent, euh, qui sèchent à la pointe du cynorhodon. Euh, donc c'est la, la, la caractéristique des rosacées en général, une fleur à 5 pétales avec de très nombreuses étamines. Et les synorodons ont aussi une particularité, c'est qu'ils peuvent avoir ce qu'on appelle des bractées. C'est de, des espèces de feuilles qui se situent au niveau de, de la pointe là, tout à côté des étamines. Pour les nutriments. Donc il y a des protéines, un tout petit peu, dans, dans tous les, les aliments du genre fruits et légumes, il y aura toujours des protéines euh, en toute petite quantité, voire beaucoup. Donc là, il y en a un tout petit peu, ce n'est pas significatif. Il y a des glucides, quasi autant que la canne à sucre. Des lipides, il y en a très très peu. Donc euh, protéines, protéines, glucides, sucre lipides, gras. Il y a beaucoup de calcium. 500 mg de calcium, ça fait la moitié des besoins euh, quotidiens en calcium. Pour le phosphore, 40% des besoins quotidiens sur 100 g. Le fer, il y en a quelques traces, ça fait 44% pardon, des besoins quotidiens. Le sodium, c'est euh, un minéral qui ne se trouve pas facilement dans les végétaux, Là, on en a quand même 146 mg qui fait à peu près 24% des besoins euh, quotidiens. Donc c'est assez intéressant. Le, le potassium, 290 mg, ça fait 29% des besoins quotidiens. Donc pareil, assez intéressant. Magnésium, inconnu dans, mon, enfin, dans mes livres de référence. Je n'ai pas de, de référence, justement. <rire> Euh, Provitamina, super intéressant, 15 000 UI, il faut savoir que la carotte qui est la référence est à 11 000 UI et nos besoins quotidiens, enfin, c'est 5 000 UI, donc ça fait trois fois les besoins quotidiens, donc c'est super important, ça aide euh, par exemple pour la vision, pour euh, dans les maladies comme le cancer, euh, ça aide... Euh, Enfin, vous trouverez sur les fiches, vous aurez encore plus de détails que je donne là. Pour la vitamine C exceptionnelle, 1350 mg, ça fait 26 fois plus de vitamine C que pour l'orange. En sachant que c'est euh, de la vitamine C, qui, c'est la seule connue qui ne s'abîme pas euh, à la chaleur. Elle a une forme moléculaire qui fait qu'elle ne s'abîme pas à la chaleur. Et il y en a 26 fois plus que l'orange, à nouveau l'orange c'est la référence en diététique. Donc c'est une quantité exceptionnelle. Au moment où on en a vraiment besoin, où il y a peu de, euh, peu de fruits, peu de, euh, de légumes frais, donc des apports en, en vitamine C qui sont assez rares en hiver. Donc... Cette recette on a en confiture et je le répète c'est la seule formule de vitamine C qu'on peut utiliser en cuite, euh, donc le la vitamine C du cynorodon le tolère très bien on conserve cette vitamine C à la cuisson et euh, donc ça c'est une recette sucrée je vous, les, je vous les mettrai dans les dans les documents en sachant que euh, un seul des cinorodons remplit notre quantité en vitamine C de la journée. exceptionnel, non Donc, pour résumer, on a donc un fruit rouge vif à orange pour certains rosiers. Ce que j'ai oublié de dire, les rosiers sont tous comestibles. Ça dépend de comment vous les, euh, vous les cultivez. Si vous mettez rien, s'il n'y a jamais rien eu, vous pouvez tout à fait manger les, les, les fruits rouges des rosiers, hein, c'est la, la même chose. Ça dépend de comment vous les cultivez, mais sinon à la base, ils sont tout aussi comestibles, ils ont des propriétés très proches. Donc, un fruit rouge rond ou, ou ovoïde en forme d'œuf, lisse ou avec des, des petits piquants, avec des bractées ou sans. Et, la chose qui différencie les étamines.